Chalom bien-aimé qui me suivait sur lesavertis.net, sur notre chaîne YouTube Les Avertis. Que le Seigneur vous, vous vous bénisse pour le temps que vous allez passer avec nous ensemble. Sachez aussi que ce temps sera réellement profitable pour vous-même car nous croyons que le Seigneur a réellement quelque chose à dire aujourd'hui au travers de ma bouche et que l'Esprit de Dieu puisse lui-même nous conduire dans toute vérité afin de, de pouvoir vous donner les messages selon ce que le Seigneur nous a réellement aussi remis ou donné. Euh, je vais aujourd'hui euh, parler de miracles. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens euh, courent ci et là pour avoir des miracles puisqu'ils pensent réellement que lorsque tu auras le miracle, euh, cela va résoudre, résoudre les problèmes. Et pourtant, ils oublient que le miracle seul euh, peut résoudre la chair, résoudre le problème de la chair, c'est-à-dire le corps. Mais ton esprit, si ton esprit est loin de Dieu, bien que le miracle tu n'auras pas, n'est-ce pas, euh, le Seigneur n'aura pas plaisir en toi. C'est pourquoi tu verras même dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont reçu les miracles du Seigneur, mais ils n'ont pas pu euh, voir euh, son royaume. Euh, je vais vous donner l'exemple, par exemple, de, dans l'œuvre de Luc, euh, l'exemple des donc dit le prêtre qui, euh, qui avait, n'est-ce pas, euh, reçu la, euh, donc, euh, la guérison auprès du Seigneur Christ Yeshua. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Le neuf sont partis, seulement un qui est revenu. C'est pour vous dire que tu peux recevoir le miracle aujourd'hui, mais cela ne fait pas de toi euh, un enfant de Dieu, réellement né de nouveau, cela ne fait même pas de toi, n'est-ce pas, euh, comment dirais-je, le gagnant, n'est-ce pas, de, donc de la vie éternelle. C'est pourquoi par ces messages, je vais réellement te faire euh, montrer quelque chose. Le Seigneur nous dit dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 17. Voici les miracles, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvage mortels, il leur fera point, mal, point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Je suis en train de vous énumérer ici des choses que le Christ lui-même a dit. Yeshua, quand il était sur la terre avec ses disciples, Là, il était, ce sont les onze qui, ont, qui sont venus, donc euh, hormis, euh, je vais dire, euh, Judas. Les onze sont venus et c'était vers la fin de sa mission sur la terre. Christ ici vous, donc, nous donne le message pour dire que le miracle qui accompagneront ceux qui ont cru en son nom. Lorsque tu crois au nom de Christ Yeshua, lorsque tu donnes ta vie à, donc, au Christ Yeshua, Lorsque tu continues à vivre selon n'est-ce pas ses désirs selon n'est-ce pas sa volonté, lorsque tu commences tu continues tu continueras n'est-ce pas à faire sa volonté au lieu de faire ta propre volonté, lorsque tu vas continuer n'est-ce pas à le suivre au lieu de suivre les gens de ce monde, lorsque tu vas continuer n'est-ce pas à utiliser son nom au lieu d'utiliser le nom de ton pasteur le nom ne sais pas de ton apôtre, tu verras les miracles qui vont te suivre. Et parmi ces miracles, nous voyons ici, ils chasseront les démons. Bien aimé, vous voyez comment est-ce que les assemblées dites églises sont pleines aujourd'hui lorsqu'une personne, apparemment, chasse des démons. Apparemment, guérit les malades. Apparemment, parler des langues. Voici comment est-ce que ces églises sont comblées n'est-ce pas Puisque beaucoup de gens dans ce monde n'ont pas Christ dans leur vie. Et lorsqu'ils voient et qu'une personne est en train de parler au nom de Christ, et que ces choses sont en train de se faire voir, se faire montrer, au lieu que lui-même se dise, Marc XVI m'a dit, voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru. À ceux qui auront cru à mon nom ça dit il te parle à toi il ne parle pas seulement à ton pasteur ou à ton c'est pas ton bishop il te parle à toi il te dit que voici les miracles qui vont te suivre si tu crois au nom du christ yeshua lorsque tu croiras, tu croiras n'est ce pas à son nom lorsque tu lorsque tu vas accepter n'est ce pas son nom lorsque tu vas mettre sa parole en action ces miracles vont te suivre aussi. C'est pourquoi faire des miracles ne pas approprier, n'est pas donner seulement à un groupe de gens, ce n'est pas ça. Faire des miracles, ce n'est pas seulement pour des pasteurs que ce que nous voyons aujourd'hui. Que lorsqu'il il, il finit de, donc, il finit, donc, de prêcher, qu'est-ce qu'il fait Il commence à prier pour des gens. Et d'autres, ils sont là, en train de regarder comme des spectateurs. Mais ce n'est pas ça. Le Christ veut que chaque personne qui donnera sa vie à lui, chaque personne qui, nest pas, acceptera son nom, puisse faire de miracles. Et voici ce que le Seigneur me, me convainc à, par rapport à ces versets. Ici, là, il parle avec des gens que lui-même avait choisis. Il parle avec ses onze disciples. Mais il ne dit pas ici que voici les miracles qui vont vous accompagner, vous, vous, là. Non, non, non, non, non. Il dit maintenant à tout le monde, y compris eux, pour dire que le miracle qui accompagneront à tous ceux qui auront cru au nom de Christ, à tous qui croiront même au nom de Christ après. Puisqu'il faut savoir que le salut n'était pas donné seulement au, au temps présent, mais le salut était aussi conjugué au temps futur pour les, les, les générations futures que nous sommes, que nous représentons. C'est ainsi que bien que plus de 2000 ans, nous avons la même puissance de Christ en nous. Plus de 2000 ans, lorsque nous croyons, nous avons la foi en lui, en sa parole. Il fait des choses dans nos vies, bien qu'il y ait de cela. De c'est pour dire que même le miracle peut s'accomplir après 2000 ans, pourvu que nous donnions nos vies d'abord à Christ, pourvu que nous, croyions, nous croyons, n'est-ce pas, à son nom. Et chasserons les démons, ce qui fait, n'est-ce pas, rempli des églises? Ils parlent de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, comme nous on en a, a vu, comment dirais-je, avec Paul. Que euh, lorsque euh, Paul a, avait saisi un serpent et qu'est-ce a... Qu euh, le gens qui étaient avec lui disaient que oh ce serpent lorsqu'il était donc oh, la, la, si c'était ce, ce serpent réellement donc oh, oh, oh, comment -je, de, de, si il était mort directement tu vas mourir ils attendaient la mort de Paul après quelques minutes mais ils ont vu que ce n'était pas euh, le cas pourquoi puisque Paul a cru au nom de Christ Yeshua. Le serpent, il a saisi le serpent, mais il n'est pas mort par ce serpent. Même ici, s'il boive quelques breuvages mortels, il ne fera point de mal. Une personne te met du poison ou tu manges quelque chose qui est empoisonné. Quand on dit empoisonné ici, ça peut être la nourriture elle-même, elle peut aussi causer de poison par rapport au mélange de l'atmosphère, c'est pas. Même si tu manges des choses comme ça, tu n'auras pas de problème. Et tu... il imposera les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Et les malades seront guéris. C'est-à-dire, lorsque tu crois en Christ, lorsque tu donnes ta vie à lui, lorsque tu crois en sa parole, lorsque tu crois en son nom, tu imposeras aussi toi les mains aux malades et tu verras le résultat. Ne sois pas limité, mon frère, ma soeur. Ne sois pas limité, bien-aimé. Ne pense pas que c'est mal les autres qui peuvent faire ça. Toi aussi, tu as le miracle entre tes mains. C'est pourquoi utilise tes mains, utilise ta bouche, utilise tes, utilise tes pieds. Lorsqu'on dit ici, prier pour le malade, tu peux partir dans des hôpitaux, prier pour des malades. Tu peux partir, tu peux aller ce pas dans des foyers, prier pour des gens. Puisque le Seigneur t'a dit, il a dit que à celui qui croira en son nom, il va faire ses miracles. Et si nous continuons, nous verrons que. Il y a un passage qui nous dit ici dans le livre de de Actes 19, 6, nous dit Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ça dit, en imposant les mains, le Saint-Esprit survenait et ces gens étaient guéris. Quand on dit ici, guérir ici, c'est tu, tu es guéri de tout, de toutes les choses spirituelles et de toutes les choses physiques. Tu es guéri de maladies, tu es guéri des infirmités, tu es guéri, n'est-ce pas, de liens, tu es guéri de toutes choses qui t'empêchaient n'est-ce pas, d'exercer les, les dons de, de, de Dieu en toi. Et c'est ainsi qu'en en imposant les mains aux malades ou aux gens qui avaient des problèmes, Paul voyait directement ses résultats. Et lorsque nous continuons, nous verrons aussi dans 19-12, que lorsque même, donc c'était allé même trop loin que Paul, le linge que Paul utilisait, lorsque les mouchoirs que Paul utilisait, lorsqu'il touchait le corps des malades, le malade était guéri. Et il y avait même des esprits peu qui sortaient. C'est pour dire que la puissance de Dieu est tellement inexplicable. Lorsque tu te donnes corps à mes esprits, tu verras que le Seigneur est capable de faire des choses dans ta vie. C'est que tu n'as jamais ressenti ou, ou, ou vécu. Le Seigneur est capable de le faire. C'est pourquoi moi, je, je te conseillé aujourd'hui, mon frère, ma sœur, réellement de croire que le miracle existe. Et ce miracle n'est pas ailleurs. Ne paye pas ton billet pour aller gauche, tu te chercher les miracles. Si tu peux aller pour écouter la parole de Dieu, amen. mais ne, ne, ne pars pas pour aller chercher des miracles puisque en toi-même, là, il y a des miracles à condition que ta vie soit réellement entre les mains de Dieu, à condition que tu sois un enfant de Dieu euh, converti et né de nouveau. C'est pourquoi je lance encore un, un appel à toi qui m'écoutais maintenant. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, fais-le fais maintenant. Donne ta vie à Christ, Rejette toutes sortes de péchés. allève toute iniquité dans, ta, dans ton cœur, dans tes, dans tes pensées. Et laisse ta vie de fornication. Laisse ta vie d'adultère. Laisse ta vie de viol de vol. Remets ta vie réellement entre les mains du, du Seigneur. Et tu verras que tous les miracles qu'il a prévus pour tous les enfants de Dieu te suivront aussi. Et tu seras aussi capable, n'est-ce pas, de marcher Devant le scorpion, sans problème. Tu seras aussi capable de poser les mains aux malades et tu verras les guérisons qui vont réellement s'accomplir dans les vies de gens. Et soyez dans la paix du Seigneur. Shalom.